On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ce deuxième sondage. Te sens-tu nerveux ou nerveuse à l'approche d'une rencontre Là, pareil, une réponse honnête. Et Je ne vous ai pas relancé sur les petits cœurs d'ailleurs pendant le premier chapitre, mais n'hésitez pas à mettre des cœurs quand que ça vous concerne et quand ça vous... et quand ça vous parle. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe On se met énormément de pression sur la rencontre. C'est un peu le moment qui catalyse toutes les peurs. On a peur que ça se passe mal. On a peur de ne pas plaire, très souvent. On a peur de ne pas savoir quoi dire, qu'il y ait des blancs. Euh, on a peur que l'autre ne nous plaise pas aussi, ça va dans les deux sens. Et pourtant, pour moi, la rencontre, elle devrait être abordée vraiment comme la suite logique. Je vous parlais de fluidité, j'ai beaucoup parlé de fluidité tout à l'heure, mais comme la suite logique, finalement, de vos échanges. Et comme une étape pour aller vers quelque chose. C'est-à-dire que la rencontre, Essayez de ne pas la prendre comme une fin en soi. C'est la suite des échanges et c'est ce qui mènera potentiellement à une autre étape, qui est vraiment l'étape qui est la plus importante, qui est l'étape de la relation. Donc, on est dans une espèce de chaîne continue. Alors, essayez de ne pas focaliser sur ça comme étant une étape sortie de nulle part et qui ferait très, très peur. Non, c'est la suite. On est sur une chaîne qui amène à la relation, depuis les premiers échanges jusqu'à la relation amoureuse. Est-ce que vous êtes d'accord Si vous êtes d'accord, appuyez sur le cœur. Alors, du coup, je crois que c'est important euh, qu'on redéfinisse un petit peu ce que ça veut dire qu'une rencontre réussie. Parce que je pense que parfois, pareil, on se met des objectifs qui ne sont pas forcément les plus opportuns. Et du coup, on a parfois l'impression d'être en échec par rapport à sa rencontre, parce que simplement, on n'a on pas, pas la bonne définition de ce que c'est qu'une rencontre réussie. Une rencontre. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à, à écrire ce que c'est pour vous qu'une rencontre réussie, ça sera intéressant. Euh, pourquoi je vous pose la question bah, Je vous pose la question parce que ça va déterminer aussi votre énergie et comment se passe, pose, se passe pardon, la rencontre euh, en fonction de ce que vous mettez derrière le mot euh, réussite. Est-ce que ça veut dire une rencontre réussie Est-ce que pour certains, ça veut dire bah, c'est réussi parce qu'on s'est embrassé Est-ce que pour d'autres, euh, c'est une rencontre où on s'est donné un prochain rendez-vous Est-ce que c'est une rencontre où on a plu à l'autre, où l'autre nous a plu Est-ce que c'est ça pour vous, une rencontre réussie bah, Moi, je dirais c'est pas vraiment ça. En tout cas, selon moi, je vous propose d'avoir un autre éclairage sur la rencontre réussie et qu'on se base sur deux choses, deux autres choses, plutôt que les choses que j'ai citées précédemment. Pour moi, une rencontre réussie, c'est déjà une rencontre où on était pleinement soi. Parce que vous verrez, c'est la base de tout. Et une rencontre réussie, c'est une rencontre où on était pleinement connecté à soi. Première chose, donc pleinement soi et pleinement connecté à soi, à ce qu'on ressent de la rencontre, pleinement connecté à l'autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment présent pour l'autre plutôt être en train de se faire le film à l'avance ou projeter je ne sais quoi. On est présent à l'autre. Et troisième chose, on est présent dans ce qu'on est en train de vivre. parce que, Et ça aussi, c'est des peurs qui nous font souvent alors projeter à l'étape d'après ou en train de se faire le film de ce qu'on aurait dû dire cinq minutes avant. Euh, mais non, on, la, la présence à soi, à l'autre et à ce qu'on est en train de vivre, pour moi, ça, c'est une rencontre réussie, quelle que soit l'issue de la rencontre. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour que vous suiviez ce que j'essaye de vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord, déjà Appuyez sur le cœur si, euh, si c'est le cas. Tout d'abord, une rencontre où on a été pleinement soi, ça veut dire quoi Et c'est un point qui est, euh, qui est extrêmement euh, important. Parce que très souvent, quest ce que je constate, c'est que souvent, votre objectif, c'est de plaire à tout prix. Question d'ego. Il oh, faut que je lui plaise, il faut que je lui plaise. Et du coup, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est dans ce, cet objectif-là On a tendance à pas être totalement authentique, on a tendance à mettre des masques, on a tendance à, à détourner un petit peu la réalité, à se présenter sous un jour qui n'est pas vraiment nous. Et ça, vous m'avez peut-être déjà souvent entendu le dire, ça, c'est vraiment pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée parce que à quoi vous voulez que ça mène Est-ce que l'autre... À un moment ou à un autre, soit déçu parce qu'il a cru rencontrer quelqu'un alors qu'en fait, vous n'êtes pas, pas vraiment cette personne. Donc, l'important, c'est pas de se tromper de perspective. c'est pas de vouloir plaire à tout prix. C'est d'être soi et si possible, que ça plaise mais, mais ce n'est pas de se détourner ou de se, de se grimer dans quelqu'un dans quelqu qu'on qu n'est pas. Donc, pour moi, ça, c'est une vraie réussite. Pourquoi c'est une vraie réussite Parce que la première chose, c'est que vous donnez les meilleures chances d'être aimé pour ce que vous êtes, ou euh, de plaire pour ce que vous êtes. Et c'est quand même, j'espère, ça votre objectif. Euh, la, la deuxième chose, c'est que quand, justement, vous vous présentez comme ça, il y a quelque chose qui se dégage de vous, qui va être beaucoup plus touchant, beaucoup plus impactant que si vous êtes en train de jouer un rôle. Donc en plus, au-delà du fait que bah, ça vous permet de plaire pour qui vous êtes, ça vous permet aussi d'avoir plus de chances de plaire. Donc c'est gagnant-gagnant, si vous voulez, comme, comme approche, cette approche authentique, et de se dire que la réussite d'une rencontre, c'est déjà d'être pleinement soi pendant la rencontre. Le deuxième critère de réussite que, que je vous donnais, c'est-à-dire que, une rencontre où on a été pleinement connecté à soi, à l'autre et au moment qu'on est en train de partager avec l'autre. Là, c'est vraiment important parce que si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque, d'être complètement déconnecté de ce qu'il y a d'important dans la rencontre. C'est-à-dire, est-ce qu'il se passe un truc Est-ce qu'il se passe un truc à l'intérieur de moi Est-ce que je sens les petits papillons dans le ventre Est-ce que je sens que, que je suis tout tout, toute remuée par la rencontre vous risquez d'être complètement à de côté de la plaque par rapport à l'autre. Après, vous posez plein de questions est-ce que j'ai plus est-ce que j'ai pas plu Mais regardez l'autre, soyez en connexion avec l'autre et vous aurez déjà beaucoup de réponses. Et puis, connectez à ce qui est en train de, de se passer, c'est-à-dire euh, pouvoir savourer si la rencontre est sympa, si, si, si elle vous fait du bien, s'il si se passe vraiment quelque chose dans l'interaction entre vous, ou pas d'ailleurs. C'est pas grave si c'est ou pas. Euh, c'est normal qu'on ne puisse pas matcher, avoir un feeling avec tout le monde. La vie serait très, très compliquée si on avait des feelings avec tout le monde, que ce soit dans la rencontre qu'on fait par appli ou quand on se promène dans la rue. Donc ça, c'est pas grave, mais offrez-vous la possibilité d'avoir une vraie réponse à ce qui se passe ou pas dans cette rencontre. Et pour ça, il y a besoin d'être absolument connecté à ces trois, à ces trois dimensions. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Et avant de vous partager la deuxième chose, on me fait signe que nous avons les résultats du sondage. Alors, te sens-tu nerveux ou nerveuse à l'approche d'une rencontre 70% de oui. Et je suis pas surprise parce que, je vous dis, vous focalisez vous, vous énormément de vos peurs vraiment sur ce moment précis plutôt que de le prendre dans cette fameuse chaîne fluide et de le prendre avec un autre, peut-être un autre état d'esprit et en particulier sur la notion de réussite de la rencontre. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est la question du contexte et de l'environnement de la rencontre. Donc, on en vient à des considérations un peu plus pragmatiques, mais je pense que c'est important aussi, et souvent, vous posez beaucoup de questions euh, là-dessus. Moi, je dirais que tout est possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu à privilégier plutôt qu'un autre. Euh, je crois que tout est possible en fonction de vos envies, tout est possible en fonction des envies de l'autre, et tout est possible en fonction, et c'est surtout ça, des échanges que vous aurez eus. Donc, moi, j'ai envie de vous sortir de la seule et unique option que vous imaginez souvent, qui est d'aller boire un verre. Alors, ça peut être très bien d'aller boire un verre, mais ce qui me gêne dans la démarche, c'est de penser qu'il n'y aurait que ça qu'on puisse faire. Or, évidemment, il n'y a pas que ça. Ça peut être ça si ça découle de quelque chose qui, qui a vraiment été euh, dans votre interaction avec l'autre. Mais il mais y a plein d'autres choses. Donc, l'idée, pour moi, c'est... Pas d'avoir un lieu à chaque fois, de se dire bah « moi, mes rencontres, c'est toujours à cet endroit » ou « c'est toujours ce type de rencontre-là », comme une recette toute faite. Encore une fois, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure euh, sur le fait que l'idée, c'est pas de, de vouloir rencontrer à tout prix, mais de vouloir rencontrer telle personne en particulier. Bah, c'est pareil pour le lieu. Moi, je pense qu'il faut beaucoup adapter le type de rencontre ou le lieu de la rencontre à ce qui sera échangé avant Ou est-ce que cette personne vous, euh, vous, vous provoquera comme envie de, de faire telle chose avec elle Donc, soit en échange avec la personne, vous dites « moi j'ai vraiment envie de, de, de proposer ça parce que c'est elle, parce qu'il y a eu cet échange-là et donc vous lui proposez ce qui, ce qui vous vient. » Soit c'est issu de la discussion qu'il y aura eu. Donc, si vous avez eu des discussions sur des, des, des, des types de balades, des types d'activités, etc. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le bon moment de dire bah « là, ça, ça me donne envie vraiment de le faire avec toi ». Et tout naturellement, bah, c'est donc cette activité-là ou cette chose-là que vous allez faire avec elle. Soit aussi, il y a des choses euh, plus, plus personnelles à vous. Peut-être que vous, ça fait longtemps que vous avez envie de faire telle ou telle chose. Et parce que l'échange se passe bien, bah, vous lui dites « moi, j'ai très envie de découvrir cet endroit ». Ça peut être un bar aussi, hein. je ne suis pas contre le verre. Hein. Euh, « J'ai très envie de découvrir cet endroit euh, et ça me ferait très plaisir de le découvrir avec toi ». Vous voyez, on est aussi dans, toujours dans cette notion de, euh, de, euh, de connexion à vraiment ce qui est en train de se passer entre vous deux en particulier et pas de manière générale. Et du coup, la, la façon de le dire, on pas ne l'impose pas à l'autre, évidemment, on est dans la proposition, ça veut dire, est-ce que ça te dirait d'eux Moi j'ai envie de ça, est-ce que ça te dirait d'eux Est-ce que ça te tenterait d'eux Et surtout d'être très ouvert à la réponse. Peut-être que la personne, elle n'a pas envie de faire ça, ça veut pas dire qu'elle n'a pas envie de vous rencontrer, mais peut-être que ça ne pas trop. C'est OK. Pareil, ce n'est pas un rejet vis-à-vis -vis de c'est simplement qu'elle est en train d'être honnête. Donc, appréciez plutôt, plutôt ça. Et puis, il y a d'autres personnes, et je l'évoque parce que ça peut être une option aussi. Vous savez, il y a des très belles rencontres qui se font dans la spontanéité. On se donne juste un point de rendez-vous quelque part dans la rue et on voit. Alors peut-être prévoyez comme ça sous le chapeau euh, parce que ça vous rassure des lieux qui seraient sympas à aller voir. Mais, mais moi, j'ai vu beaucoup de très très belles rencontres où il y avait juste un point de rendez-vous et puis hop, la balade s'est faite. Et la balade, elle peut durer le temps que vous voulez si la rencontre est moins chouette que ce que vous pensiez. Mais ça peut se faire aussi de manière très très spontanée. Donc lâchez la pression par rapport à ça. La troisième grande idée que je voulais vraiment vous partager euh, par rapport à ce chapitre, c'est de vivre la rencontre comme une expérience. C'est vraiment important parce que la rencontre, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qui va se passer et j'ai vraiment envie de dire « et c'est tant mieux ». N'essayons pas de tout contrôler. L'amour, ça ne se contrôle pas. La belle rencontre non plus ou la pas belle rencontre non plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'expérimenter, d'être dans cet état d'esprit d'expérimentation et surtout d'expérimenter à deux parce que qu'est-ce qu'on va retenir d'une rencontre bah, on va retenir ce qu'on aura vécu, partagé ensemble. Même une galère, même si d'un coup, on est pris sous une pluie battante, bah, quelque part, ça rapproche, ça crée quelque chose. Donc, ne croyez pas que le secret de la rencontre réussie va tenir dans « Oh là là, le lieu était parfait, etc. » Non, si le lieu était parfait, mais que l'échange, euh, il ne se passait rien, on ne retiendra pas que le lieu était parfait. Ce qui compte, c'est vraiment de se dire, voilà, on, on, ce qu'on va vivre pendant cette rencontre, on va expérimenter quelque chose à deux et on va expérimenter la vie finalement. On va expérimenter un petit bout de vie sur cette première rencontre. Après, on expérimentera peut-être d'autres choses euh, sur les rencontres suivantes s'il y en a. Mais c'est vraiment important de, de voir ça comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Pareil, lors de la rencontre, on va éviter l'entretien d'embauche. Le truc, on a sa liste de questions qu'on pose. On est là pour partager un moment. Je crois que ça doit être votre seul objectif. Partager un moment, quel qu'il soit, où qu'il soit, et de voir si ça fait euh, whiz à l'intérieur de vous et à l'intérieur de la personne en partageant ce moment dans la simplicité. Parce que la belle rencontre qui pourra mener à l'amour avec un grand A, à la relation amoureuse, c'est une rencontre où il se sera passer quelque chose même quand il se passe rien, c'est-à-dire passer quelque chose à l'intérieur de vous, juste dans le partage du moment, même si c'est rien passé de phénoménal dans l'activité ou dans le lieu que, que vous proposez. Est-ce que c'est bien clair Si tout ça est bien clair, je vous propose de mettre un cœur, euh, comme ça on saura que tout a été parfaitement compris et assimilé. Je vous propose maintenant de, de prendre de nouvelles questions de votre part et on va commencer avec... On va, commencer, on va commencer avec Loïc. Alors Loïc, comment se mettre en avant malgré un manque de confiance important Très bonne question et ça, ça c'est une question qu'on retrouve euh, évidemment euh, très souvent, à la fois sur le manque de confiance et à la fois sur « il faut que je me mette en avant ». J'ai envie de te dire Loïc que déjà, tu n'as pas besoin de te mettre en avant dans la rencontre. En tout cas… Pas dans le sens euh, rouler des mécaniques, euh, faire le beau ou la belle, euh, bomber le torse, etc. Ça, c'est vraiment pas nécessaire. Ce qu'il y a besoin de mettre en avant, si je reprends ton expression, ce qu'il y a besoin de mettre en avant, c'est qui tu es. C'est-à-dire, c'est pas le mettre en avant pour se vanter, c'est juste t'ouvrir suffisamment pour que l'autre puisse avoir accès à qui tu es. Et. Dans ce que je comprends, ce manque de confiance ou cette timidité, je ne sais pas, ça fait partie de toi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça évoluera pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie de toi. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, quand je te dis de, de t'ouvrir à la personne pour que la personne voit qui tu es, y compris ça. Moi, je crois que la meilleure façon de désamorcer ce genre de choses, c'est de le dire. De dire, voilà, je suis un peu sur la réserve au départ, mais, euh, mais, euh, mais rassurer aussi l'autre parce que, rassurer l'autre en lui montrant que c'est pas que vous ne vous intéressez pas à, à, à elle ou à lui, que c'est pas que vous vous embêtez, etc. C'est simplement qu'il y a une certaine réserve au départ euh, dans, et dans le chemin vers la rencontre, voilà, vous, vous ouvrez petit à petit. Moi, je pense qu'il faut le dire parce que ça désamorce et surtout, ça évite beaucoup de mauvaises interprétations. Moi, j'ai vu beaucoup dans le sens inverse euh, des, des personnes qui croyaient que l'autre ne s'intéressait pas à elle. En fait, c'était plutôt de la timidité ou un manque de confiance, mais du coup, ce n'était pas du tout interprété. Parce qu'il faut bien se dire que la personne en face de vous... Elle aussi, elle a ses propres, souvent ses, ses propres manques de confiance ou, euh, ou ses propres zones en tout cas euh, floues. Euh, et du coup, je crois que la, la façon vraiment de, de pouvoir ouvrir le dialogue à qui on est justement, c'est de dire voilà, je suis parfois un peu sur la réserve au départ, mais, euh, mais on va apprendre à faire connaissance. Vous avez posé le sujet, vous avez été authentique. Peut-être que la personne va vous dire, bah, moi aussi. Et en tout cas, la personne, elle, ça va la décontracter parce qu'elle saura que vous n'êtes pas en train de mettre une barrière entre vous et elle, mais que c'est plutôt une question de, de timidité. Alors, moi, je t'encourage à pas forcément dire, je manque de confiance en moi. Bon, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder les choses, mais simplement de parler de réserve ou peut-être de timidité. De réserve, je trouve que c'est plus, c'est peut-être plus délicat. Vous pouvez, tu peux aussi le dire, justement, comme ça. Je, voilà, je, je fais preuve un petit peu de réserve, mais euh, ou parfois, on interprète mal ma réserve, mais, mais vraiment, sache que je suis très heureux d'être là. Tu vois, ça peut être un truc que tu peux lui dire. Alors, Stéphanie, qui nous demande comment échanger des banalités qui pourraient séduire pour aller plus loin Alors, Stéphanie, j'ai presque envie de te dire que la réponse, elle est dans la question. Les banalités... Ça touche rarement le cœur de quelqu'un ou ça interpelle rarement ou c'est rarement impactant dans l'échange qu'on peut avoir avec quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, et je vais te reposer une autre question et ça serait intéressant euh, si tu es là, Stéphanie, euh, ce soir, que tu puisses répondre dans le chat et on me transmettra ça pendant le live. C'est pourquoi est-ce que tu aurais envie d'échanger des banalités lors de la rencontre amoureuse Moi, c'est ça qui m'interpelle. Qu'est-ce qui te ferait penser que ça serait normal ou la chose à faire, ou que ça serait bien pour la rencontre amoureuse d'échanger des banalités. Moi, en tout cas, ce que j'interprète et ce que je lis derrière les lignes, tu me diras si c'est ça Stéphanie, c'est qu'il y a une forme de protection dans ce que tu es en train de me poser comme question. C'est-à-dire que parfois, je l'ai déjà constaté, on se cache derrière les banalités. Les banalités, euh, la pluie, le beau temps, j'en sais rien quoi, euh, ces banalités-là, souvent, c'est une façon de ne pas parler de soi. Quand tu parles de banalité, tu n'es pas en train de parler de toi. Et moi, tout ce que je vous conseille depuis le début de ce live coaching et dans tous les live coaching précédents, et je vous encourage à aller voir les replays d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vus, c'est justement d'ouvrir cette porte à toi. Petit à petit, évidemment, s'il si, y a quelque chose qui, a, qui te freine. Tu n'es pas obligé de tout déballer. Mais en tout cas, c'est vraiment important que, que tu te rendes compte qu'une vraie rencontre, en tout cas une rencontre qui peut mener à une rencontre amoureuse, c'est pas une rencontre de banalité. C'est une rencontre où on a parlé de soi. Et j'ai envie de te faire passer un message, Stéphanie, ben ça me touche toujours beaucoup quand, euh, quand j'entends ce genre de choses. Euh, N'aie pas peur. Tu n'as pas à avoir peur. Tu ne risques rien à t'ouvrir et à te présenter et, euh, et à parler de toi à l'autre. Vraiment rien. Voilà, donc je t'encourage, Stéphanie. Ensuite, on a la question de Nanou. Comment faire avec les contraintes actuelles Alors, oui, effectivement, euh, question d'actualité, enfin, actualité qui dure un petit peu. Euh... Ma réponse, c'est que moi, j'encourage à privilégier la qualité à la quantité euh, des rencontres. Et la qualité, finalement, euh, contexte ou pas contexte, j'en reviens exactement à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, qui est que de toute façon, on ne rencontre que des gens qui nous plaisent, avec qui il s'est quand même passé quelque chose pendant l'échange. Donc du coup, des gens avec qui il va se passer quelque chose pendant l'échange, un petit, un petit quelque chose en nous... Il n'y en a pas 500, de toute façon. Donc, ça va limiter les rencontres et du coup, ça va être de bien meilleures rencontres. Donc, on remplace le quanti par le quali. Ensuite, je vais lever aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu euh, de, de, avec, avec mes coachés qui Ah oui, mais bon, avec le masque, euh, du coup, on va pas me trouver séduisant, séduisante, etc. » En fait... On est tous les deux dans le même cas. Tout le monde a son masque, autant en rigoler. Euh, voilà, on se regarde un peu plus dans les yeux qu'on regarde la bouche, et puis masque on va peut-être pas le, le, le, le garder tout le temps, bah, si on va prendre un verre par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une croyance de croire que ça empêche de rencontrer l'amour. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés avec des obligations de masque. Ça prouve que ça coupe pas, ça coupe pas les choses, et qu'on est tous dans, la même, dans le même bateau et qu'on et que fait euh, et qu'on fait avec. Euh, donc voilà, moi, moi, je ne saurais trop que vous encourager évidemment à, à, à, à, à suivre les gestes barrières, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si derrière ta question, il y a une certaine peur peut-être aussi dans le contexte actuel de faire des rencontres, moi, je t'encourage aussi à communiquer là-dessus. Il n'y a pas de honte à communiquer que bah, tu as envie de rencontrer la personne et que ça te fait un petit peu peur dans le contexte actuel. Ça peut être ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'il y a derrière ta question, mais ça peut être ça. Et tu t'offriras sans doute l'occasion d'être rassurée. Peut-être que la personne, te dira qu elle dira qu'elle fait attention, ou elle te dira elle aussi que, voilà, elle, elle, elle, elle, se, elle se freine un peu et qu'elle choisit du coup des rencontres de qualité. Et ça, ça va te faire en plus du bien d'entendre quelque chose comme ça, tu vois. Donc, euh, donc vraiment, je crois que... Voilà, on, on, on s'est adapté à cette situation et je veux vraiment, vraiment pas que vous croyez que la situation actuelle est un frein à rencontrer l'amour. C'est pas vrai. Il y a plein de façons de le faire et il y a plein de façons de faire avec les, les, les contraintes qu'on vit actuellement. C'est un grand message d'espoir que je suis en train de vous donner. Euh, et on m'indique euh, qu'il y a une question vidéo, donc on va la découvrir et je vais y répondre juste après. Salut Elodie, alors moi j'avais une question pour toi, euh, mon problème c'est que j'ai toujours un peu peur de passer du virtuel au, au réel parce que j'ai toujours peur d'être déçue ou de décevoir et du coup j'ai l'impression de, de montrer une image de moi qui n'est pas vraiment moi lors de ces moments là, du coup je voulais savoir euh, quels sont les, les conseils que tu pourrais avoir pour passer ce cap euh, et assumer une rencontre réelle au lieu de rester toujours dans le virtuel. Merci beaucoup Alors, euh, Charlotte, je comprends tout à fait ta peur parce que je l'entends mais très très très souvent cette fameuse peur de passer du virtuel au réel. J'ai déjà envie de te dire qu'il n'y a pas une frontière aussi euh, épaisse, aussi infranchissable entre les deux euh, il n'y a pas le virtuel d'un côté, le réel de l'autre. Déjà, toi, tu es une vraie personne, Charlotte, la personne en face de toi. Aussi, les échanges que vous avez, c'est les échanges entre deux vraies personnes. Donc, je crois que déjà, c'est une question de, de filtre, de comment on voit les choses. Très sincèrement, ce n'est pas deux blocs complètement séparés. C'est une rencontre physique, alors qu'avant, il y a eu une rencontre d'une autre manière. Mais il y a eu une, déjà une forme de rencontre entre les deux. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est qu'à un moment, il n'y a que le fait de rencontrer qui va t'enlever cette peur. C'est à dire que tant que tu te mets des freins, tant que tu te bloques pour la rencontre et, et plus tu attends quelque part, plus tu risques d'avoir peur, c'est qu'à un moment, Autorise-toi, et je t'assure que tu seras rassuré une fois que tu l'auras fait, autorise-toi à vraiment rencontrer physiquement la personne et tu verras que toutes les montagnes que tu t'es faites avant, en fait, ça va bien se passer, euh, même si tu es peut-être encore un peu stressé euh, avant, c'est tout à fait normal, mais, mais tu verras que tu t'es fait une énorme montagne pour quelque chose, au bout du compte, qui est peut-être à la première, à la deuxième, etc., qui va être de plus en plus naturel pour toi et tu n'auras plus du tout ces peurs euh, après. Ce que je peux te proposer, si vraiment, vraiment, tu es très bloqué par rapport à ça et que tu as très, très peur de ce passage entre virtuel, je mets des guillemets, et, euh, et réel, peut-être que tu peux passer par une étape intermédiaire. Peut-être que tu peux passer... Par la vidéo, par la rencontre vidéo euh, dans un premier temps. Ça peut peut-être te rassurer et, et en plus, ça, ça filtre. C'est-à-dire que si à la rencontre vidéo, en fait, la personne t'a pas plu, bah, du coup, tu vas pas aller à la rencontrer euh, physiquement euh, après. Et je pense que peut-être cette étape, ça te fera franchir euh, un premier cap vis-à-vis -vis de ta peur et ça te facilitera après le cap d'après pour aller rencontrer euh, la personne parce que tu auras l'impression de l'avoir quand même déjà un petit peu rencontré. Alors, je vous propose maintenant qu'on récapitule les points clés de, cette, de ce deuxième chapitre. Ce qui est pour moi important que vous reteniez déjà, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dans une première rencontre. Donc, on lâche la pression, on lâche la montagne qu'on se fait par rapport à ça. Il n'y a pas d'enjeu la personne, vous ne la connaissez pas. c'est pas votre amoureux, c'est pas votre amoureuse. Tout peut se passer et si rien ne se passe, c'est pas très grave. La deuxième chose qui me paraît très importante, euh, c'est « viens comme tu es ». C'est-à-dire que qu'à vouloir se transformer, tu n'obtiendras absolument rien dans ta vie amoureuse. Donc, c'est très important, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, que tu puisses venir vraiment... Euh... Alors, quand je dis comme tu es, euh, bon, ça ne veut pas dire euh, euh, en jogging tout trop, etc. Mais viens comme tu es, surtout en termes de personnalité. Troisième euh, point important, ce qui compte, c'est vraiment l'expérience vécue à deux lors de la rencontre. C'est ce que vous allez partager ensemble comme expérience de vie, comme petit bout d'expérience de vie, plus que tout ce que vous aurez préparé dans votre tête. Est-ce que c'est clair Si tout ça est clair et que vous adhérez et que vous avez envie maintenant de voir la rencontre comme ça, mettez un petit cœur, comme ça on saura que, que c'est bon pour vous et qu'on peut passer à la suite. Et je vous propose tout de suite, euh, du coup, qu'on euh, on en, on enchaîne sur le chapitre 3. Comment transformer la rencontre en relation naissante